Y'a pas les potes, vous allez bien quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième de ce fabuleux mois, une vidéo par jour pendant un mois. J'ai vu que vous étiez très content de voir le retour de cette petite série que je fais un peu chaque année à la sortie d'un Call of Duty. Bon, une série qui aura de tout. Hein. Il y aura beaucoup de codes, mais il y aura aussi pas mal d'autres choses. En tout cas, j'ai un calendrier de vidéos bien chargé, bien bien chaud. Puis on verra jusqu'où on peut aller. L'année dernière, on a quand même fait 65 vidéos en 65 jours. Hein. En termes de productivité et en plus en pleine période de Noël. Oh là là là là, la taille de la quicheta mon frère, c'était exceptionnel. Non, on rigole aujourd'hui En plus vous récupérez quelqu'un de bonne humeur Contrairement à ce que ma voix laisse penser Parce que hier j'étais au stade, on se l'est donné un petit peu Je vais bien, franchement, vous avez quelqu'un qui est relativement en forme Et vous avez quelqu'un qui aujourd'hui a envie de vous offrir du gameplay agressif D'accord, j'ai envie d'être agressif Aujourd'hui la version complète de Vanguard est sortie J'ai streamé hier dessus, j'étais sur, euh, sur PS5 Voilà, une gentille PS5 Une gentille PS5, ça veut rien dire Une PS5 offerte, prêtée en tout cas par le gentil Thomas Avec qui j'ai le local Thomas qui en plus s'est pété le poignard et ça sa au stade à l'OL où il laissait tomber une histoire rocambolesque. Et Anto Lopez qui a fait un dégagement Thomas a essayé de le bloquer euh, parce que ça avait frappé sa meuf avec sa main, il s'est cassé le poignet comme ça Zéro van et, et, et, et vu que nous on menait des potes tu vois je me suis foutu de sa gueule et en rentrant chez moi je suis tombé en vélo Ouais je suis tombé en vélo. Et en tombant en vélo je me suis fait mal au coude à trois jours de la sortie de Vanguard je me suis dit putain imagine tu te pètes le bras <rire> À trois jours de tes deux plus gros mois de l'année mmh, Ce serait pas de chance quand même Donc euh, maintenant euh, on fait très attention Et <rire> on évite de se foutre de la gueule d'autrui Bref on est sur le jeu Vous le voyez voilà la sortie Enfin le jeu est sorti euh, complet ça fait très plaisir J'ai envoyé mon premier stream hier de quelques heures Je vais encore l'envoyer à peu près tous les jours ces prochains temps Donc euh, n'hésitez pas à aller checker euh, sur Twitch Et euh, aujourd'hui euh, je, je pense que je vais faire que un gameplay Parce que bon il euh, y a Mathéo qui donne la montée en deux spi etc Bref c'est un problème d'organisation Mais on va parler d'un truc Notamment qui fait vraiment kiffer sur ce jeu C'est les maps. Donc vu on vu qu'on va parler des maps, bah, je vais attendre d'être in-game et j'ai envie de te dire let's go. Let's go les amis, regardez-moi ce petit flot, c'est parti, on se retrouve bah, pour une nouvelle vidéo. Bon j'ai déjà fait l'intro etc, mais je vais devoir vous raconter la vérité de cette vidéo, parce que oui il y a une vérité derrière cette vidéo et une vérité qui va pas plaire à tous les français. Mais sauf que moi je vais vous la dire parce que c'est très important de... Oui, je campe. Non mais là, je campe, hein, je vous le dis. Hein. Plus... Oui, je campe, monsieur. Oui, je campe de manière éhontée. Qu'est-ce qu'il y a tu, veux... tu vas faire quoi, de toute façon, toi, sur YouTube Tu vas rien faire. Tu vas poser un commentaire, tu vas rager et moi, je vais kill. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Je rigole, bien entendu. Du coup, je vais vous raconter la vérité de cette vidéo et la vérité de cette vidéo... est, est une vérité... Mais je suis trop nul je suis pas bon Mais je suis pas bon au jeu vidéo C'est horrible Vous voyez tout ce que je viens de rater, sa mère Et vous regardez un YouTuber comme ça Vous croyez que moi, j'aurais eu la patience de me regarder moi-même J'aurais vu ça, j'aurais quitté la vidéo, gros Donc je vais vous raconter la vérité, en plus de cette vidéo, avec euh, un gars, avec un niveau calamiteux. On a fait... Oh là là là là là Oh là là, désolé, je vais me réveiller. La vérité, c'est que du coup, hier, j'ai pas bien dormi. Tu vois, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai pas bien dormi et tout. J'étais fatigué, tu vois. Donc après mon intro, j'ai essayé, tu vois, de tourner la vidéo pendant quasi une heure. J'ai essayé de faire des gameplay Et pendant une heure, je me suis fait faire le cul par tout le monde, toute la Terre, tout ce qui porte. N'importe quel bipède à rentrer. Ces balles dans mon gros corps, c'était horrible, j'étais trop naze. Donc du coup je suis allé dormir, et là me voici avec beaucoup plus de forme. J'ai squatté le canapé très moelleux de Thomas, d'accord. J'ai squatté le canapé moelleux de chez Thomas. Et me revoici avec un niveau de jeu, c'est vrai pas terrible. Mais on met quand même un petit turn. Ça va, on est pas si mal quand même. Donc j'ai dormi et me voici avec une forme olympique pour vous présenter du gameplay Et donc du coup je donne la vidéo tard à Mathéo, ce qui fait qu'il a pas les meilleures conditions de travail. Bientôt les mecs avec qui je travaille vont faire un syndicat, ils vont m'enculer gros, ils vont ils vont me ramener devant la cour de justice, des droits, de ce que tu veux gros. Quoi Il m'a entendu arriver Bâtard va, je vais être dans une béarnaise. Voilà, donc Mathéo le gréviste, ne vous, ne vous étonnez pas s'il y a des bites en plein milieu de la vidéo, parce que je l'aurais bien mérité. Oh, je suis un connard, je l'ai foutu sur le bon oh putain, le gros con, je suis débile Merde, dommage. Et donc du coup, je vais vous raconter des choses, on va parler de maps, d'accord De map, les gars, ouais, ouais, moi j'aime bien parler de tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des maps de Call of Duty Vanguard, parce que les maps de Call of Duty Vanguard sont réellement la, la meilleure chose que j'ai vue depuis le lancement de ce jeu. Vraiment, les maps sont archi cool, il y en a déjà 16, dont deux remakes seulement. En plus, c'est des remakes de World at War, un jeu qui n'a pas beaucoup été non plus par la communauté, donc je suis certain qu'il y en a qui découvrent une partie de ces maps. Toi, t'es un train. En... Je suis dans la merde. Mais canne quand même, petit chien. Reste en chien Petit chien, reste en chien. C'est très bien. Oh la tête de con. Je me suis dessus. Hein. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Je vais refaire le bac timing, Zach Non J'ai cru que j'avais le temps avec les arrages Je me crispe tellement, je suis choqué. Les maps sont vraiment trop trop cool. Il y en a 16, deux remakes seulement, mais c'est des remakes de World at War. Comme je disais, il y en a pas beaucoup qui doivent les connaître. et Même ceux qui les connaissent, ça doit faire plaisir de revoir des maps euh, qui sont pas les classiques, euh, ce mythe et compagnie. là. celle qui nous... Celle qui nous envoie littéralement tous les, toutes les années Et qu'on a marre devant Ou Nuketown Ou nous bails comme ça tu vois donc déjà ça fait voilà. très plaisir Et en plus de ça la plupart des maps sont trop stylées Dédicace à Decoy Vraiment ceux qui ont travaillé sur les maps ont réellement Fait un travail de fou, elles sont agréables Elles sont pour beaucoup close range Et tu peux vraiment fighter de ouf à la SMG dessus C'est vraiment Tu peux t'y retrouver de fou, alors bien sûr il y a des maps Aussi favori qui favorisent la d'accord je dis pas C'est le fusil d'assaut et tout et où tu peux vraiment Te la donner au fusil d'assaut, je suis en train de jouer je trouve que une map qui un peu de fusil d'assaut. Mais bon tu peux aussi jouer à la Mais vraiment les maps ont été très bien pensées. Oh il m'a niqué, dommage. Très bien réalisé et au global bien branlé. Donc je suis très content sincèrement des maps. Et c'est pour moi le meilleur euh, le, un des points les plus positifs du début du jeu. Dédicace comme j'ai dit à decoy qui est vraiment une des maps que je kiffe. Il y en a une autre, je me rappelle plus son nom, c'est une map avec une ambiance un peu japonaise asiatique, fleur de cerisier. Oh ce que tu viens de prendre et compagnie sincèrement c'est le feu Alors dites moi en commentaire vous quelle map vous a vraiment fait kiffer sur ce jeu pour l'instant Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec ce que je viens de dire mais si vous avez pas kiffé les maps bah, franchement c'est un peu triste pour vous Parce que moi je les trouve vraiment <rire> quali Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un code avec des maps aussi cool Et vraiment je trouve ça feu Et celle là notamment que la cellule sur laquelle on est en train de jouer c'est peine c'est un truc comme ça je crois Et vraiment le feu Donc dédicace à eux pour ça Gameplay énervé Beaucoup de maps à la sortie, c'est exactement ce que la street demande. Et quand la street est contente, bah, la street est contente. Qu Qu'est-ce que je te dise, Je crois que j'ai rajouté une phrase stylée. Et on termine gentiment avec ce petit double kill top frager de la game 25-6. Mesdames et messieurs, je pense qu'on s'en sort. Même pas trop mal Alors juste un, un petit truc Je vais le dire à la fin euh, Cette mini animation Là de fin de game euh, Avec l'idée de voter Pour le meilleur joueur de la partie Pourquoi pas hein Mais c'est trop long Franchement, je vous le dis, c'est trop long. Hier, il... Alors, je sais pas s'ils ont ralenti le temps. Enfin, ils ont raccourci le temps, mais ça a duré 40 secondes pour pouvoir voter pour le meilleur joueur de l'équipe et tout, et ça. Et pendant tout ce temps -là, tu peux pas quitter. Tu peux pas quitter. Alors, certes, on peut voter pour soi-même. Regarde, je, je suis. Euh, voilà, il y a le jeu qui est en train de dire que je suis chaud. Je vote pour moi-même, hein. euh, Franchement, moi, oui, oui, oui. Et, et les gars, moi, je vote pour moi. Je pense que j'ai été le meilleur joueur de la game. Votez pour moi, oui. Vote for me, please. Oh, thanks. Oh, thanks. Putain, le feu, sérieux. Meilleur joueur de la game, c'est Zach. Voilà, je sais pas que ça te rapporte comme bonus mais ça fait très plaisir écoutez je vous jure aujourd'hui effectivement j'ai fait un gameplay, je vais en rester là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Demain, promis, on repart sur des doubles gameplays, d'accord Demain, il y a une vidéo code qui sort et dimanche, ce sera l'épisode 2 du vlog en Islande. Mais du coup, demain, deux gameplays et comme ça, la vidéo fait 13-14 minutes et vous y trouvez votre compte parce que je sais que les vidéos courtes, c'est pas forcément ce que vous préférez. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like, partagez comme d'habitude. On va passer des bonnes semaines sur Vanguard, ça fait plaisir. N'en déplaise Ny au gnou c'est mort dans 3 mois. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Profitons au moins de l'instant présent, tu vois ce que je veux dire Et j'ai envie de te dire à la prochaine, les amis, bisous.